Donc nous sommes, nous sommes le 2 juillet donc euh, un nouveau tour de jardin. Euh, ça fait plus d'une vingtaine de jours en fait que j'en avais pas fait. Donc je voulais vous montrer un petit peu où en où est le jardin euh, d'agrément. Donc euh, voilà. Donc, euh, un petit point sur euh, bon, bon, les lavandes. Sont, elles sont vraiment euh, superbes. Donc, on, on voit que les, les butineurs. Euh, que ce soit papillon, abeilles, guêpes enfin, euh, tous euh, viennent euh, viennent sur les lavandes donc j'en ai une blanche et euh, des violettes voilà. donc on voit les graminées là euh, qui, euh, qui continuent de pousser gentiment Alors, je vais essayer de me mettre euh, avec Le soleil dans le dos, en fait, voilà. on voit mieux comme ça. Donc, euh, voilà, il y a toujours euh, aussi ici des euh, butineurs. Donc, euh, les escalonia, euh, donc je les avais pris aussi euh, euh, pour euh, leur floraison en plus euh, de leur côté persistant pour faire une haie. Eh bien, on, on voit que voilà les butinaires aussi s'intéressent aux escalinaires. Il y a une myriade de petites fleurs là et donc tout le long de la clôture. Donc alors le Cornus kousa milky way donc vous voyez il a fait il y a les, les, la floraison est terminée donc maintenant on voit les on voit les fruits. Donc là, les framboisiers. Il y a quelques fruits en formation. Ici aussi. Donc celui-ci est plus petit. J'ai une rose trémière qui a poussé au bord, de, au bord du chemin, là, donc je ne l'ai pas enlevée. Je la laisse pousser, je récupérerai les graines. Voilà, donc euh, bah, les pommiers, euh, il va falloir que je finisse de m'occuper de mes deux pommiers. là. J'ai encore euh, des sacs à accrocher sur les pommes euh, qui sont encore en bon état, et je vais faire tomber les autres pommes pour que celle qui reste soit plus grosse, donc là, l'Aziminier, euh, bah, voilà, ça, il est à peu près au même stade, hein, il n'a pas vraiment évolué. J'avais semé des, des fleurs, en fait un mélange de fleurs, donc euh, bon, ça pousse gentiment. Ça, ça va prendre un peu de temps, bien sûr. Donc, comme il devrait pleuvoir demain, ça devrait euh, aider à, à la pousse. Hein. Donc, bah, les rhododendrons toujours, euh, toujours au même stade. Donc, la floraison est finie depuis un moment, euh, mais bon, ils ont repris du poil de la bête. Hein, ceux qui étaient vraiment en mal, mal en point là, ça, ça va quand même beaucoup mieux. Donc, l'arbre à bonbons qui continue de pousser, le, le végélianin. Donc là j'ai euh, mes vivaces là, que j'ai installées l'année dernière, donc euh, voilà, elles commencent à prendre un petit peu, euh, un petit peu leur essor. Là. Alors cette semaine euh, j'ai pas tendu la pelouse parce qu'il fait tellement sec que l'herbe n'a pas poussé. cassissier je sais pas si j'aurai des cassis parce que comme c'est la première année que je les mets et qu'il fait quand même assez chaud je, je sais pas s'ils vont réussir à, à faire des fruits voilà donc pareil ici ça pousse pas mal l'ombre du bâtiment ben ça les protège bien sur le robinet donc il a bien il a bien poussé là et alors je vais avoir des noisettes cette année donc on en voit ici il y en a un petit peu partout hein. là, ici donc elles sont surtout dans, dans le haut de Là, on en voit une ici. Elles sont surtout dans le haut de l'arbre. Donc peut-être... Un... Ah là, il y en a un petit peu aussi. Donc il fallait attendre que ça se développe. Donc l'arbre à caramel. Mon albizia. Euh, qui devrait pas tarder à fleurir. Donc, il a eu un petit problème quand j'ai reçu euh, les racines n'étaient vraiment pas en bon état. Donc euh, au final euh, je me le suis fait rembourser après réclamation. Et au final il a réussi quand même malgré le peu de racines qu'il avait à s'en sortir. donc voilà donc là j'ai un rosier qui m'a fait une fleur là celui que, que j'ai déplacé j'ai mon, mon orangé du mexique là qui faisait vraiment la tête et ben il s'est remis hein, euh, il se remet doucement donc ça fait plaisir et ici mon lilas des indes ouais, lui qui devrait aussi fleurir là. Euh, je crois que c'est début août, je crois. Donc c'est vraiment très joli. Donc, voilà le cerisier euh, japonais euh, Kojo no là, qui grandit gentiment. Un autre euh, rosier. Voilà, donc mes arbres à papillons. Donc là on voit que ça y est, le deuxième. Donc ça c'est le plus petit, le deuxième. Il a bien commencé à fleurir aussi. Et le plus grand... Qui, est aussi, euh, qui fait aussi des, des fleurs violettes, mais euh, d'un violet plus profond. Voilà, regardez. Vous voyez Il y a une buse, là, qui passe. On a beaucoup de, de rapaces, ici, qui, qui sont en liberté. Je ne sais pas s'il va revenir par ici. Non. Il a plutôt envie d'aller un peu plus loin. Voilà, donc... Donc je vous disais, l'arbre à papillon, ben, il est vraiment euh, très grand, là. il attire vraiment bien les pollinisateurs aussi. Donc là, euh, ben, l'hibiscus c'est pareil, hein, il ne devrait pas tarder à fleurir non plus. On voit déjà les boutons qui sont prêts à s'ouvrir. Ah, il, il a bien grandi par rapport à l'année dernière. J'en ai un deuxième euh, derrière. Donc là, c'est le rosier... Euh, Laetitia Casta, je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ce nom. Euh, ici, voilà mon deuxième, mon deuxième hibiscus. Et j'ai dans le fond mon arbre à perruque. Bon, il est un peu petit pour l'instant, donc euh, il faut encore qu'il qu se développe. Euh, là, j'ai mon lilas, euh, donc euh, une des deux plantes que j'ai déplacées, là, le céanote, donc le mimosa, toujours en fleurs. Donc, là, J'ai taillé un peu les, les roses de, de mon déco rosier, il y en avait énormément, mais euh, bon, voilà, il faut que ça remonte maintenant. voilà le Keria qui fait un peu dépouillé espérons qu'il qu se mette à grossir un petit peu plus il faudra sans doute que je le, je le taille pour euh, qu'il forcisse un peu mes sauges arbusives donc les trois que j'ai installé récemment on a toujours les ostas là, qui, qui sont euh, maintenant en fleurs donc il y a quelques fleurs, là il y en a quatre, Les dernière il n'y en avait qu'une Voilà. donc là, les trois astilbes que j'ai installés récemment. Donc un autre star, Voilà, le troisième Osta. Donc là, le cher qui euh, a fleuri. j'en ai une petite là, qui pousse. Donc le forsythia que j'ai taillé juste après la floraison on voit qu'il a fait des repousses là. Donc il faudra que je le retaille encore une fois pour une fois ou deux pour, pour qu'il adopte une, une belle forme. Une forme un petit peu plus compacte et dense. Donc là on a toujours le lacer palmatum Orange Dream. Voilà. les physocarpus voilà, le, le salix euh, golden donc là on voit bien l'effet le, le, le, le, zébré en fait que, qui apparaît sur, le, sur les graminées donc vous voyez ça fait des, des petites zébrures là, ici qui apparaissent un peu partout donc ceux-là c'est les miscanthus strictus et euh, il existe aussi les Miscontus Zebrinus, donc qui sont un petit peu moins raides en fait au niveau de la tenue. Moi je préférais les Strictus parce que je trouvais que c'était plus joli quand ça restait un peu plus droit. Donc euh, voilà. L'arbre de Judée, toujours, qui continue de se développer. le palmier qui continue de se développer lui aussi. Encore une nouvelle feuille en formation. Ah, donc euh, le mot de céanote, là que, que j'ai déplacé euh, en même temps que le, le premier que, que vous avez vu. Donc là la vigne vierge. Là, elle a bien poussé, euh, elle a pratiquement atteint le haut du mur. Un petit aperçu de, de mon abri là donc, comme vous voyez bah, je l'ai complètement fermé donc euh, voilà donc là vraiment j'aurai beaucoup plus d'espace en faisant comme ça et euh, sur cette face là je vais accrocher mes échelles j'ai trois échelles en fait donc je vais les accrocher l'une au dessus de l'autre donc ici j'ai remis ma cuve en place bon, pour l'instant c'est un peu le foutoir parce que je pose comme je peux euh, j'ai prévu en fait de faire une, un caisson en fait pour euh, enfermer ma, ma cuve pour la protéger de la lumière euh, pour euh, euh, éviter justement le développement des algues de, dans la cuve donc euh, j'ai prévu de faire ça et je vais sans doute le faire un petit peu plus haut en fait euh, ce petit caisson pour pouvoir ranger justement à l'intérieur sur la queue euh, poser justement toutes ces chutes que j'ai qui pourront me servir plus tard donc ça me permettra de, de les protéger sans que ça me prenne de la place à l'intérieur de l'abri donc euh, ça c'est quelque chose que je ferai après Et mes rosiers qui sont encore à tailler là j'ai pas le temps de m'en occuper j'ai encore deux rosiers là mon magnolia ben, pour l'instant je touche du bois je touche du singe euh, là c'est euh, toujours, euh, toujours nickel les feuilles elles sont elles sont impeccables. pas de pas de maladie constatée pour le moment De mille millepertuis, bon, qui, qui a forcé un petit peu hein, depuis que je l'ai mis en place l'année dernière. Encore un autre céanote, mais qui lui n'est pas persistant, comme il se trouve devant une fenêtre. Mon rosier grimpant, là, ça y est, c'est fini. Euh, il faudrait que je coupe là les, les fleurs. Euh, L'American Pilar, là, ça y est, c'est fini. Elles sont un peu délavées maintenant. Pareil pour, euh, pour celui-ci là. Il faudrait que je, je coupe aussi toutes ces fleurs là. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Voilà, J'avais déjà taillé les, les fleurs sur les autres rosiers là. Et j'ai encore celui-ci sur lequel il faut que je, je taille les fleurs. Donc ça, c'est un autre arbre que j'ai ajouté récemment aussi. Ça s'appelle un arbre du clergé. Donc ça fait des petites billes, en fait, des fleurs, avec, comme des bonbons au milieu. Donc ça, vous pouvez voir aussi sur Google Images. Donc, mes hydrangéas, donc, avec la chaleur, ils ont un peu de mal. Là, j'ai celui-ci que j'ai arrosé je ne m'étais pas aperçu qu'il avait des péris et euh, je vais encore l'arroser ce soir s'il ne pleut pas mais euh, il faudrait qu'il pleuve un petit peu parce que là vraiment il a un peu de mal Alors, les, autres, les autres ont l'air d'aller hein. ils sont peut-être un petit peu plus à l'ombre j'ai encore un rosier là qu'il faut que je taille celui-ci aussi là, on voit les traces de de la maladie là des, des taches noires qu'il faut que j'enlève encore voilà les bambous ça pousse ça pousse super le hou bon, les oiseaux sont dedans là je les entends il y a énormément de billes cette année les entend oui. c'est leur maison en fait ils se cachent là dedans voilà Et ben voilà j'ai eu quelques euh, quelques gros à, à ma, quelques groseilles à macro là qui, euh, qui sont vraiment très bons je les ai goûté faut que je les ramasse là faut que je ramasse tout Donc, les berry, ben voilà, vous voyez, se font bouffer sur, euh, sur pied. Bon, cette année, je pense que j'aurai pas grand chose. Là, mon deuxième gosé à macro. Mes myrtilles. Donc, ben, qui continue à bien pousser là cette année. Il y aura un petit peu plus de myrtilles. Quelques framboises jaunes. Voilà, elles sont aussi bouffées un peu. Hein. Il y en a encore. Euh... Je l'ai pas trop arrosé, donc euh, du coup, euh, j'en ai pas eu beaucoup. Là. Donc là, c'est euh, mon grenadier qui pousse à la base et sur l'eau de la tige. Donc mes trois plants de qu consoude que j'ai réussi à, à faire germer. Ça, euh, c'est des ragouminiers. Alors c'est pareil, ils ont été mangés sur place. J'ai pas été, j'en ai mangé quelques uns, mais les oiseaux encore une fois étaient plus rapides. Les cassayers, c'est pareil, il faut que je les prenne avant que les oiseaux s'en occupent. Il n'y en a pas beaucoup, mais ce sera toujours ça de prix. Le murier. Donc, il y a pas mal de murs. Celui-ci, c'est sans épines, donc euh, c'est quand même plus facile à ramasser. Mon amandier. Donc là, j'aurai une amande. C'est un amandier nain. Donc il faudra que je vois quand ça se récolte. Donc voilà, là j'ai euh, mes, mes, mes plantes de haies, là que j'avais remplacées, donc qui, qui, que j'arrose hein, parce que sinon avec la chaleur c'est pas possible, ça il fait trop chaud, et, et les autres qui continuent de pousser. Donc j'aurai pas de fruits sur mes arbousiers parce que bon c'est je pense qu'il faut attendre quelques années avant d'en avoir. Mais bon, l'important c'est que ça pousse. Je vous montre le noyer. Il y a quelques noix dessus. J'espère autant que l'année dernière.